à tous et à toutes bienvenue dans une nouvelle vidéo euh, j'avais prévu de faire une vidéo sur la création d'une page de mon mini album elle est en cours il euh, faut juste que je m'achète un micro euh, et euh, bah là en fait j'ai reçu une une box en fait on m'a fait avec sabrina oyas euh, euh, euh, un on s'est fixé un montant chacune de notre côté et on s'est fait un colis donc moi je lui ai envoyé et là aujourd'hui j'ai reçu le sien, je ne l'ai pas encore ouvert donc je vais l'ouvrir en même temps que vous allez le voir en même temps que moi, j'ai juste fait une entaille pour dire de ne pas trop galérer et de mettre trois en à l'ouvrir donc voilà d'abord merci hein Sabrina je suis très contente, t'inquiète pas je pense pas que je vais être déçue vu que c'était ta grande crainte. Donc je vais ouvrir le petit colis, je vais mettre au côté, j'ai une petite carte Hop, que je montre, je la regarde bien parce que je ne l'ai pas vue, merci d'être là, c'est écrit, super mignon. Moi je vous dis pas hein, ce qui est écrit mais c'est rigolo la femme m'a fait rigoler alors qu'est ce qu'il y a de beau dans cette petite boîte alors une petite pochette c'est marrant parce que j'ai les autocollants comme ça alors je sais pas si vous allez bien voir la pochette ça va être bien je pourrais mettre mes mes pochoir peut-être dedans j'ai les autocollants c'est nickel petite pochette comme ça sur côté alors des tampons bah c'est nickel parce que j'en avais acheté mais j'avais pas cela là il y avait que deux choix quand j'étais allée avec euh, avec Key on avait été faire un peu les magasins ensemble et euh, bah, en fait il y avait que deux et il n'y avait pas celui là donc c'est super happy birthday en plus euh, à chaque fois je je galère à trouver des, des tampons des machins, parce que j'en ai pas des tampons uh, depuis Donc du coup je me sers de la dimo que que le, um, Karine m'a donné, très gentiment euh, qu'est-ce que j'ai ah oui, alors, les petits et je crois pas que je les ai ceux-là, non je les ai pas bah non c'est du Emma c'est trop beau, du bleu ils sont super beaux ceux de chez Emma en plus je bavais devant mais elle m'a dit, va surtout n'achète pas parce que je t'ai pris des trucs de chez Emma, donc super j'adore le bleu, ben celui-là aussi des petites étoiles je crois je sais pas si vous allez voir je vais pas les ouvrir maintenant parce que sinon ben... enfin, je vais les ouvrir après parce que je vais tout ranger mon bordel hein. donc là il y a celui-là en rose, super mignon aussi washi tape les petites fleurs aussi sont sympas Alors je vous dis pas depuis tout à l'heure depuis que je suis rentrée euh, Il est sur ma table Il m'appelle Il m'appelle mais j'essaie de pas l'ouvrir C'était dur mais dur Alors les petits, les petits cupcakes J'en ai aussi des cupcakes mais pas des comme ça Ils sont même plus beaux ceux-là que, que ceux que j'avais Oups Je me mets pas bien Pardon Avec un petit cœur Ils sont trop mignons C'est super pour les anniversaires ça tête Je fais vite hein, parce que j'ai pas beaucoup de batterie donc je m'attarde pas deux heures. <rire> Alors ça c'est des petits embellissements autocollants, des petits cœurs, des petites étoiles. Je vais pas les ouvrir parce que je sens que je vais mettre des paillettes partout. Super mimi, les petites couronnes, les petits cœurs, ça, Les cœurs et les étoiles je m'en servir à mort couronne en plus euh, j'ai une photo avec ma fille qui a, des, qui a mis une couronne qu'elle avait eu à sa mamie pendant les vacances donc je crois que je vais les mettre dessus euh, ensuite ça je le voulais aussi c'est super je suis comme une gosse en fait hein. donc c'est des stickers euh... je vais l'ouvrir je voulais l'acheter ce truc là aussi tous des petits stickers en fait. Today is the day for. Ils sont trop beaux, les petites flèches là, sont trop trop belles. Actuali. Je découvre, hein. excusez-moi, je regarde et après c'est vrai les mêmes. J'adore ce qu'ils font chez moi Franchement, en plus c'est pas cher, c'est nickel quand même frustré hein, de ne pas pouvoir acheter quand j'y suis allée mais bon, ça valait le coup puisque j'ai plein de trucs que je voulais dans la boîte Donc, je après. ensuite celui-là je l'avais pas super <rire> Hermès si là j'avais eu euh, le tamponnage à Bérangère je l'avais vu eu, euh, il m'avait fait des petits tamponnages il était dedans et j'aimais bien aussi ah ouais, ça je kiffe ça je kiffe mais grave je pense que ça va partir dans mon album mon mini album des clips en fait euh, c'est même bête que je les ai pas eu avant parce que je suis galère à trouver un truc pour mettre sur mon album et j'ai mis autre chose si j'avais su j'aurais mis ça c'est pas grave je le mettrais euh, dans une autre page avec hello petit euh, amazing super j'aime bien des la dentelle et euh, la dentelle blanche si vous voyez des plein de formes différentes alors ça c'est moi j'adore la dentelle mais il faut que je me mette à faire du un peu vintage j'adore ça mais je pense que je suis pas douée pour le vintage mais mais voilà il hein. faudra que je m'y mette oh ça c'est trop bien ça j'avais pas vu par contre avec des chiffres en trombone ça ça claque bien comme il faut ça je kiffe je sais pas encore ce que je vais en faire mais je kiffe les tampons ceux là je les avais pas vu me semble non plus oh, c'est une carte et une étoile c'est vrai que j'avais vu les prendre, mais je sais plus je crois que c'est Audrey avait dit enfin elle en avait acheté elle avait dit que c'était des, des espèces de ronds qu'elle avait acheté avec un truc à l'intérieur et en fait la taille là et la taille euh, réelle du tampon euh, c'est pas du tout la même mais là comme c'est des coeurs et des étoiles bon, je trouve que c'est pas je pense pas que ça soit gênant mais c'est toujours bien ça aussi puis moi j'ai un peu comme je suis une feignasse en fait j'ai toujours la flemme des fois de sortir mes, mes blocs acryliques et mais j'ai la flemme de tout sortir tandis que là c'est tout fait c'est on tamponne et basta des... ça c'est quoi ça du ruban avec des perles ça j'en ai pas du tout et c'est pas une mauvaise idée on va voir quelque part ça peut être bien sympa euh... je sais pas trop peut-être sur les la tranche d'un album je sais pas je verrai bien c'est vrai que j'en ai pas c'est mon premier d'ailleurs ça c'est des stickers ils sont mignons les petites fleurs ça j'aime bien, on mettre un peu partout moi ça ça embellit bien la page en plus il y a des petites feuilles à côté, super sympa c'est quand même bien joli, hein. tu m'as bien gâté quand même oh, ça c'est trop beau aussi ici. des petits cœurs il des... faut que je fasse gaffe parce que ma fille elle fait des gommettes en ce moment et si elle me les pique je suis mal <rire> je me les trouve euh, collés euh, partout. Des petits cœurs, des petites étoiles, des petits ronds. super mignon. Mais ça non plus, je ne l'ai pas vu. Mais c'est bizarre parce que j'ai regardé sur, inter sur internet et j'ai rien vu de tout ça. C'est bizarre. <rire> Alors, elle a mis un petit mot. Bon courage pour le trignac gnac. Avec un petit smiley. Bah, merci. Hein. Bah, si tu veux, tu peux venir m'aider. Hein. Oh et ça, j'en ai pas beaucoup des sequins Parce que c'est vrai que je je pense jamais en acheter et j'en ai pas beaucoup j'en ai trouvé l'autre fois un sachet chez Noz je l'ai pris mais c'est tout dans la même couleur en fait donc au moins là j'ai plein de couleurs différentes et des petites feuilles et tout un petit papillons un petit truc euh, un thé oh il y a des trucs c'est beau ça ah vous voyez pas je parle toute seule en fait mais ah, je vais pas l'ouvrir parce que ça si elle se ramasse je vais passer deux heures à tout chercher en attendant que ça se mette bien donc il y a des petites étoiles, euh, il y a des petits cœurs des étoiles je kiffe, euh, des petites fleurs, enfin il y a plein de trucs que j'ai pas en fait, c'est nickel, et il y a même des sequins, mais ceux-là ils sont trop beaux, des sequins avec des petits quadrillages ou je sais pas quoi là. Bon. Je vais... Non je vais pas essayer de réussir à en choper un, hein. je peux pas vous montrer. Regardez quand même. S'il y a moyen d'en choper un je vous montre, sinon bah tant pis pour vous. Ah si c'est bon, il y en a un qui traîne. Vous voyez, il y a des petits poils je les trouve trop beaux, je n'en ai jamais vu des comme ça. Oups, je vais à le remettre dedans. Donc ça, parce que moi, je suis la grosse gaffe, je serais pas mal de le faire tomber. Je suis un peu blonde sur les bords, désolée pour les blondes. Hein. Je garde le plus gros pour la fin, hein, parce qu'il y en a un gros dedans. Oh, c'est trop mignon moi aussi ma topine alors qu'est-ce qui en plus la botte c'est cool je vais pouvoir m'en servir si j'arrive pas à l'ouvrir ah, il y a des perles de pluie mais ça j'en ai pas ça c'est pareil euh, quand la Bérangère, elle m'en avait donné et en fait j'en ai tellement pas beaucoup que j'ai peur de les utiliser parce que je me dis après j'en aurais plus si jamais j'en ai besoin pour autre chose et du coup bah, c'est nickel oh des fleurs petit cœur en bois il y a des petites étoiles attendez je mettre comme ça ça sera mieux ça les fleurs j'en ai pas beaucoup ce je trouve ça super cher et du coup j'en ai vraiment enfin j'en ai mais c'est des toutes blanches ou des toutes bleues j'en ai pas des et les seuls que j'ai en fait c'est ceux que sabrina m'avait déjà envoyé une fois pour me remercier d'un achat que j'avais fait pour elle chez noz et du coup bah pareil comme j'en ai pas beaucoup j'utilise pas en fait <rire> parce que je suis une rade hein. ah, mignon là avec euh, un petit peu un relief de comme du... comment on appelle ça Du dind, ou je sais pas Je sais pas hein. Encore des petites fleurs Une grosse fleur ça rien que pour ça des fois je regrette de pas avoir... Enfin je sais pas si je crois que... Je sais pas si elle l'est fait celle-là Si tu l'es fait avec la... La big shot ou pas Mais il me semble qu'on peut en faire avec la big shot Et rien que pour ça des fois je regrette de pas avoir la big shot en fait mais bon la caméo c'est bien Aussi des petites fleurs, des petits papillons, des, tout, des petites découpes en fait. Un bouton. enfin Un bouton je sais pas, oui je pense, oui. Une <rire> moustache. Ça a dû te faire mal de me le donner celui-là. <rire> il est trop beau en plus. Des petits cœurs, Bon je vais peut-être aller plus vite hein, parce que et euh, là il y a plein de... Ah, putain, Pardon, si gros mot c'est pas bien c'est trop beau et des trucs super mignons dedans les perles de pluie les petits carrés comme ça pardon j'aime bien ça aussi des petites des petites boules là m'a même mis un diable ou je sais pas euh, <rire> des petites perles de pluie il y a plein de petites des ah, 1 c'est trop beau ça un petit euh, une petite fée en bois ça, c'est trop marrant. J'adore ce truc-là. Des papillons. Oh, trop beau. Petit papillon en bois. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Tu vois, toi qui avait peur que si je sois pas contente, ben voilà, il y avait pas de quoi, je te l'avais dit. Ah, trop bien. Ben, merci hein, pour le triage, voir du boulot. <rire> Oups. Oh, je te remercie beaucoup, beaucoup. C'est très, très gentil. c'est là et enfin et enfin et ça je ah, il y a encore un truc en dessous et ça j'hésitais à le prendre pour une copine mais euh, c'est super un kit. ah non c'était peut-être pas ça peut ah non je crois pas que c'était ça je confonds bon je vais l'ouvrir hein. c'est un kit apparemment alors et je crois que c'est pas ça quand même. C'est pour faire un agenda, je crois. Peut-être. Petit cahier. Et deux petits cahiers. Et donc en fait c'est pour faire, je crois, son propre petit. Lieu. là c'est super sympa. Et c'est vrai que j'avais vu, je trouvais ça super comme truc. Et je voulais acheter ça à l'anniversaire. Et du coup, il bah, y a des petits tampons, des petits stickers, des petits clips. Mais genre, je kiffe ces clips, je sais pas pourquoi. Mais ils sont super bien. Donc, je vais pouvoir m'éclater à faire euh, un petit livre. Je vais peut-être le prendre euh, au boulot. Comme ça, je pourrais le faire pendant l'heure du midi. Pas besoin de trop de prendre de bordel avec. Alors que... Donc c'est génial. On met là-dedans. Après, je vais me faire. Par mon mari parce qu'il y aura du bordel partout partout et enfin un petit bloc enfin un petit un grand bloc avec des feuilles alors il y a ça de chez Emma, tu, Emma toujours des petites fleurs moi j'aime bien les blocs de cette taille là ou même le 15 par 15 parce que pour les Pour les albums, c'est mieux, je, ça me fait toujours mal au cœur de couper une feuille 30 par 30, je me dis, je pourrais utiliser pour une page c'est le même ça va oui il y a deux fois le même je me, je me dis je pourrais l'utiliser pour une page 30 par 30 alors ça me fait mal au cœur à chaque fois donc j'aime bien avoir des papiers comme ça et ils sont sympas quand même super coloré celui-là j'adore celui-là il est trop bien j'aime bien tout en fait on a même une petite fleur c'est sympa aussi et ben voilà donc euh, merci beaucoup Sabrina encore hein. j'espère vraiment euh, pouvoir aller euh, je pense que je vais sûrement aller à version scrap mais euh, je suis en train de négocier. <rire> Et euh, j'espère qu'on pourra se voir là-bas ou même euh, ailleurs. Comme on avait dit une fois si tu passais euh, pour aller en Belgique, euh, si tu voulais venir me faire un petit coucou, il n'y a pas de souci. Et euh, bah, j'espère voir aussi euh, plein de filles euh, de Facebook, de YouTube. Euh, voilà quoi, c'est toujours sympa. Et euh, ouais je te remercie beaucoup beaucoup, t'es es une femme très très gentille, très généreuse, enfin voilà, enfin, pas... j'aime pas trop exprimer comme ça, je suis timide hein, donc j'aime pas, mais euh, tu es vraiment une fille très très gentille. Et euh, voilà. Bon bah sur ce je vous laisse, là il me reste plus qu'à finir euh, la vidéo que j'avais montée, euh... j'ai fait ça ce week-end mais j'ai fait que la prise de vidéo, et il faut que je m'achète un micro pour faire la voix au-dessus, pour les explications etc. Ce sera ma première, donc il euh, faudra être indulgent, hein, parce que euh, je, je galère à mort. Et euh, je ne peux pas vous la faire en live, parce que comme je suis très très longue, quand je scrappe euh, elle va durer trois points ma vidéo et YouTube, je crois qu'ils vont m'envoyer un avertissement direct. Donc euh, voilà, je vous laisse, et je vous souhaite à tous une très bonne euh, bah, soirée. Et euh, je vous dis à très bientôt, salut